Bonjour à tous, comme d'habitude, quelques petites news euh, qui, qui m'ont euh, interpellé. Alors on est euh, début janvier 2020 et euh, déjà ça part dans tous les sens. Nous avons donc en France euh, notre euh, comment dire euh, notre grève. Enfin notre grève. Est-ce que c'est encore une grève? Je sais pas. Peut-être, quoi qu'il en soit, euh, elle ne sert pas à grand-chose. L'État fait des petits cadeaux, mais des petits cadeaux empoisonnés qui ne serviront à rien. Et que si les gens sont intelligents, en tout cas ceux qui font grève en ce moment, s'ils sont intelligents, ne céderont pas. Hein, avec ou sans syndicat, ne céderont pas. Parce que de toute façon, la seule chose qui fait qu'on pourrait céder, c'est que cette réforme soit retirée. Et elle ne le saura pas, pour cause, c'est qu'elle a été envoyée au Parlement pour qu'elle soit ratifiée et pour qu'elle soit votée. Donc, cette loi aura bien lieu, j'en suis persuadée, parce que c'est dans leur agenda, donc j'en suis persuadée, cette loi aura bien lieu. Deuxièmement, il y a les raffineries, on bloque les raffineries. Alors à la base, moi j'ai envie de vous dire, c'est une très bonne chose, on, on bloque les raffineries, mais alors c'est vraiment, c'est ce qui peut être le, le plus intelligent à faire, dans le sens où ça va bloquer tout le monde à long terme, ça va bloquer tout le monde, et plus personne ne pourra bouger, voilà, sauf que sur deux jours, ça ne fera rien du tout. Non, deux jours, ça c'est pas suffisant. Non, non, non. D'autant plus que euh, on bloque euh, les camions qui sortent et les camions qui rentrent, mais on, on bloque pas la construction. Enfin, je veux dire, ça, ça continue à fabriquer du pétrole et tout le reste. Donc, euh, deux jours, c'est pas suffisant. D'autant plus qu'on nous a dit que la France avait de grandes réserves, hein, en cas de problème, justement. Hein. Ils avaient prévu des problèmes, ils les avaient prévus en cas de guerre, en cas de Je sais seul c'est quoi, pour que on puisse se déplacer pendant plusieurs mois encore, sans qu'il y ait trop de, de, de soucis de, de, pour la route et pour le transport. Bien, euh, les Français ont du coup, les Français ont peur, forcément. Ils vont faire leur plein, même s'ils si n'ont pas besoin. Ils vont quand même faire leur plein. Ah ouais, c'est bah, ouais, important. Hein. <rire> à les posséts, c'est important. Okay. Ils vont quand même faire leur plein, forcément. Et euh, peut-être que c'est ça qui va faire que les, les, euh, les stations-service, etc., euh, vont se vider plus vite. Et euh, ça n'empêchera rien d'autre, parce que les camions continuent quand même. Euh, oh, il y en a quand même quelques-uns qui sortent de temps en temps. Ouais, il, y en a, il y en a qui sortent. Il y a quelques stations euh, qui sont quand même livrées. Il y a quand même, mais ouais, ouais, ouais. En sachant la réserve qu'elle a, la France. Euh... Et puis, je ne vous dis pas deux jours, hein, 48 heures de blocage qui va vraiment changer quelque chose à la donne. Enfin, pour ce qui me concerne, je ne pense pas que ça suffise. Après, l'étranger, ah, l'étranger, l'étranger, Trump. Trump a défoncé les suites. Oh. Ben. Bah. Moi, je, je, comme vous je, vous le savez, je ne fais pas de politique. Je me fiche complètement de la politique. Pas euh... Mais néanmoins, <rire> il y a des choses qui me font rire parce que... Quels sont les qui sont les chiites Qui sont les chiites Les chiites et les sunnites. Ah, comme l'islam. Moi, je ne connais de religion que les musulmans. Pour moi, c'est une religion, les musulmans. Même si je n'adhère pas aux, aux, aux religions, je ne reconnais comme euh, vraie religion les musulmans. L'islam, les siites, les sunnites sont tous euh, de fausses religions, des religions qui ont été inventées récemment, hein, parce qu'il y a 20 ans de ça, on n'entendait pas parler. Non, c'est récent. C'est juste pour, euh, comment dire, Tuer les gens, bah, c'est un peu comme Daesh, et tout le temps toi. Hein. Euh, on, on met tout ça dans le même sac, hein. c'est exactement la même chose. Hein. C'est exactement la même chose. En plus, les, sites, les sunnites, ils, ils trouvent le moyen de se faire la guerre. Bon, mais faut, ils n'ont qu'à s'entretuer, 30 hein. pour un moins de boulot. Hein. Bah, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Après, ce qu'il a fait, alors euh, je vais vous dire, euh, ça ne ça me choque pas. Ça ne me choque pas parce que euh, les sunnites et les, suistes, les, sunnis, les chiites et les pardon, sont une religion de violence, comme, comme Daesh d'ailleurs, sont une religion de violence. Hein. Euh, preuve en est, hein, euh, déjà ils s'entretuent entre eux et ils viennent tuer euh, des personnes dans des autres pays. Bon, ce, hormis le fait que, ça fait que tout ça fait partie du système et que le système est bien organisé et que c'est juste pour nous mettre de la poudre aux yeux. Ceci étant, Trump a été tapé sur la gueule des chiites. Ben, bah, euh, que dire Rien C'est bien C'est bien Ah ouais, bah l'Iran, il a renvoyé la balle. Ben bah, ouais, l'Iran, il a renvoyé la balle. Parce que les chiites étaient chez eux. Ben bah, ouais. Alors ben alors faudrait savoir si l'Iran il est chiite musulman ou quoi ou quoi c'est ça le problème parce que si euh, si euh, euh, l'Iran ou le Liban ou je sais plus trop je ne je sais plus moi ils changent tout le temps de nom ces gens-là enfin tout le monde change tout le temps de nom donc euh. bref si ce pays euh, si ce pays se dit musulman il n'a rien à faire avec les chiites rien puisque les chiites sont là pour les tuer, pour tuer tout le monde. Euh, voilà, C'est euh, une religion organisée, mise en place, euh, aussi bien que les autres, mise en place. Et euh, je vous ai parlé dans une, une autre vidéo, un petit peu plus en arrière, comme quoi Trump, euh, en tant que président, bon, moi euh, je m'en fous parce que je ne suis pas politique, mais en tant qu'homme... Il est, euh, je le trouve sincère, voilà, je le trouve sincère. Alors, euh, il a ses boulettes, il fait ses boulettes, il dit ses boulettes, il raconte ses boulettes, enfin bon, c'est Trump quoi, hein, on le connaît. On a voulu le destituer, vous avez vu qu'on a voulu le destituer, hein? on avait tout fait, hein? tout, tout fait pour le destituer, tout. Ben bah, ouais, mais ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, il est toujours là, et on ne le destituera pas, non, et je parierai mon chapeau que je n'ai pas là actuellement, il sera bien arrêté une deuxième fois. Ah ouais, Ça y est, forte chance, c'est probable. Parce que euh, les médias et tout ça ont tendance à nous montrer le mauvais côté de ce personnage hein, euh, qui est emblématique dans le sens où il vous dit des choses mais qu'il ne vous dit pas tout et que, euh, pas mal euh, ce qui est le plus important, il le garde pour lui. Pas le plus important contre nous, mais le plus important pour nous. C'est-à-dire qu'il euh, ne va pas révéler ses sources, il ne va pas révéler... Euh, ah ben non. Et puis on a dit, ouais, il a dit, faut changer, il faut changer, il faut changer, il oui, faut changer seulement, vous voyez, vous imaginez, Trump euh, changer euh, tout l'État, l'Amérique entière en, en une semaine, c'est juste pas possible. Combien même c'est là, ça serait l'homme le plus riche du monde, c'est juste pas possible. Il peut pas, il ne peut pas. Donc il y va petit à petit. Et à chaque fois qu'il fait quelque chose qui ne plaît pas, paf, allez, on lui trouve un défaut, on veut le destituer. Ah, on lui a raconté, on a raconté qu'il avait, euh, qu'il avait mis sous surveillance euh, son, celui qui allait se présenter contre lui euh, aux prochaines élections. La belle affaire. Bah, on on l'a pas destitué. Pourquoi manque de preuves sûrement ou gros mensonge ou je sais pas bref voilà euh, je pense que j'ai fait le tour là pour euh, les gros trucs euh, ouais je pense que j'ai fait le truc euh, le tour pour les gros trucs euh, encore une fois je ne vous mets pas de, de liens vous irez voir hein? vous, je, je sais pas on essaie de mettre des liens je, je, donc je, je vous les mets pas comme vous êtes des personnes grandes et que vous êtes intelligente et que vous êtes indépendante et civilisée, si cela vous intéresse, vous avez un très bon outil qui s'appelle Internet auquel vous pouvez trouver toutes les informations que je vous donne et qui se fera un plaisir de vous révéler ce que vous ne voulez pas savoir ou ce que vous ne souhaitez pas savoir ou ce que vous savez mais que vous n'êtes pas en état de comprendre. Voilà euh, pour euh, ce qui me concerne bah voilà, moi je vais retourner euh, à mon tricot c'est très bien le tricot ouais, ouais, ouais, ouais. Je, je vais retourner à mon tricot je vais retourner à mon livre et puis bah écoutez, en attendant une prochaine vidéo et ben bah, euh, prenez soin de vous l'année 2020 s'annonce hum, exceptionnelle dans tous les sens du terme alors profitez-en bien profitez-en bien euh, euh, virer ce qui a à virer et euh, profitez-en bien donc d'ici là bah, écoutez, euh, prenez soin de vous, portez-vous bien et à une prochaine vidéo bye